Bonjour aujourd'hui je m'adresse principalement aux personnes qui sont constellateurs ou constellatrices. Euh, J'ai un, une petite astuce que j'adore faire euh, moi quand je reçois une constellation donc quand je suis supervisée et euh, aussi que je peux proposer si ça se met euh, auprès de, de mon, des personnes qui viennent me trouver. Alors, il s'agit de faire une constellation expresso et donc du coup de consteller le sujet de constellation. Donc si une personne vient vous trouver et qu'elle hésite entre différentes thématiques, euh, on sait que plus le, la question de départ et l'intention est précise, posée, plus le champ répond. Euh, et donc parfois, dans l'accouchement de de la question de départ, euh, bah, il peut y avoir euh, deux, trois, quatre thématiques euh, qui, qui, qui viennent et euh, bah, à un moment donné, on, on choisit quelle est la constellation qui euh, est la plus adéquate, la plus pertinente, euh, la plus équilibrée aujourd'hui. Voici du coup euh, comment choisir la constellation qui, qui fonctionne le mieux pour vos clients. Alors voilà, ici, vous avez votre client et puis vous déposez par terre trois plaquettes. Euh, où Vous avez écrit les trois options différentes et ces trois plaquettes sont renversées, elles sont retournées, on ne on, on peut pas les voir, elles sont en aveugle. Et là, euh, votre client va devant une première plaquette. Vous pouvez aussi vous mettre sur la plaquette comme ça, on voit peut-être avec plus de clarté. Il ressent quelque chose qui peut être confortable, inconfortable. voilà. Et puis après, il va vers la deuxième plaquette. Vous vous mettez sur la deuxième plaquette. Il ressent à l'intérieur de lui ce qui se passe quand il est face à l'option 2. Et puis, la troisième plaquette, il se met devant la troisième plaquette. Et vous, vous allez ressentir ce qui se passe euh, quand vous êtes sur l'option. Et là, il y a plusieurs options possibles. Soit, euh, donc la question de départ, c'est euh, quelle est la constellation euh, qui est la plus équilibrée, la plus, euh, la plus juste euh, et la plus pertinente pour moi aujourd'hui. Et là, euh, moi je l'ai expérimenté de deux manières. La première manière, c'était évidente qu'il y en avait une qui euh, était pétillante, joyeuse, qui donnait vraiment très, très envie. Et donc, euh, bah, c'était clair que c'était cette option-là euh, qui, qui, qui était choisie. Euh, et puis, il y a eu une autre manière de choisir, à un autre moment. Il y, en avait, une, il y avait une option qui était très facile, très simple. C'est comme si c'était presque déjà résolu. Une deuxième option où euh, la j'avais les yeux fermés quand j'allais sentir l'option et, et le, le client était disponible et sentait que ça pouvait euh, ça pouvait matcher et la troisième option qui était très inconfortable pour la personne qui venait euh, consteller c'était vraiment euh, hyper challengeant et du coup ben bah là la personne avait le choix entre Aller vers là où c'est presque résolu, où c'est simple, euh, voilà. Aller vers là où ça gratouille euh, et en même temps on sent qu'on a des ressources, ou aller vers là où ça challenge complètement. Et donc ça c'est intéressant de laisser totalement la personne choisir ce qui lui convient, et ça peut être choisir quelque chose de très... Euh, Évident, pétillant, waouh, wow, je dis oui, je sens que là, mon âme, elle va adorer euh, faire une constellation sur ce sujet-là. Ou bien, à l'inverse, ah non, mais moi, là, euh, je sens que ça me challenge, qu'il y a vraiment un truc à aller traverser. Waouh, ça va, ça va euh, secouer le cocotier, et, et c'est ça, ça que je suis venue chercher. À vous de jouer!